So L'horaire du don, du bus, parce qu'il euh, y en a pas dans ma vie natale. Vu que c'est une petite ville, l'accessibilité euh, est plus facile. Et tous les gens ne sont pas dans les bonnes longues distances. Ils sont presque faciles à trouver. C'est mieux ici, euh, la sécurité. Je me sens plus à l'aise de sortir avec mon portable. Je préfère. Euh, L'environnement euh, naturel. L'environnement est très, très very L'université The est plus smaller, mais in certains cas, c'est mieux parce que vous pouvez apprécier plus les laboratoires de and so et ainsi de suite. Il va me manquer quand je retourne au Brésil le sentiment de pouvoir apprendre de nouvelles choses de façon plus fréquente. La possibilité de Come to university only by, by je university à l'université by walk. le travail. en équipe. La culture française et la façon de vivre des, des Françaises. Le lait aussi, les yaourts. Ils sont très bons, très délicieux. Les amis, les amis que je fais ici. que j'ai ici. Ma prochaine destination à l'étranger, ce sera la Grande-Bretagne euh, pendant les vacances de Noël. Je voudrais bien aller à la Serbie. Ma prochaine destination, je passerai tous aux États-Unis. La is est probablement ma prochaine destination. Peut-être qu'ici en Europe ou dans l'Amérique du Sud. Je vais à la France pour faire ma finale Comme j'ai bien aimé la France, je, je pense que je retourner en France pour faire la double diplôme. Je Federico Referre. Je suis un étudiant italien. Je viens de Milan. Je m'appelle Rémi Wey. Je suis chinois. Je viens de l'Argentine. Je viens de Chine. Je viens du Cameroun. Je suis étudiant à l'UTBM. Je viens du Brésil et j'étudie à l'UTBM. Et je suis étudiant à l'UTBM.